Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous euh, ce qui se passe sur les marchés. Euh, on va regarder en particulier euh, le dollar américain, l'or et l'argent, euh, aussi les marchés en général, parce que depuis quelques jours, on est en correction. Euh, ça fait, disons, assez longtemps qu'on était, euh, sur les principaux indices, à la construction d'un biseau, euh, qui a cassé à la baisse. Euh, où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas. On va regarder ça en détail euh, sur le long terme, bien entendu. Au niveau de l'or, euh, on est encore à la veille peut-être d'une cassure. Cependant, est, ça n'arrive pas encore. C'est euh, une consolidation qui est très, très, très longue. Euh, mais on n'a pas encore de signal d'achat clair. Euh, cependant, euh, ça peut euh, paraître un peu encourageant lorsqu'on regarde euh, la tendance euh, à long terme qui à mon avis, devrait euh, aller vers la hausse, surtout on voit qu'au niveau mondial, il y a beaucoup, beaucoup de banques euh, centrales qui accumulent de l'or, certaines euh, re, euh, redemandent leur or qui était stocké aux États-Unis, certaines banques centrales, certains pays. Donc, euh, on, on sait que la valeur refuge par excellence, c'est l'or, euh, et c'est ce qu'on veut faire en ce moment, on essaie de rapatrier au plus possible euh, les, la, la possession d'or qu'on a. Qui se trouve à être une valeur euh, qui peut être aussi une monnaie euh, au niveau mondial. À cause de, euh, bien entendu, si on considère la dette euh, euh, monstrueuse des États-Unis, 22 000 milliards, euh, on a atteint ça, ça fait pas très de longtemps. Euh, la dette qui s'accumule constamment. Sous Trump, euh, euh, lui-même avait dit euh, avant, en, en campagne électorale, qu'il euh, s'attaquerait à la dette et c'est pas ce qui est arrivé. Au contraire, on a continuer d'une manière euh, éhontée à rajouter de la dette. Il euh, y a pas seulement la dette euh, des gouvernements qui sont problématiques, mais il y a la dette des entreprises aussi, et la dette des individus. Euh, les cartes de crédit aux États-Unis, c'est euh, effrayant. Il euh, y a la dette aussi euh, de, des voitures, des automobiles, des, des camions. Euh, aux États-Unis, euh, on, on, on a d'une manière assez euh, libérale euh, vendu des camions à un peu n'importe qui. On se retrouve dans une situation qui est... Camion ou auto, peu importe, là, on se retrouve un peu dans une situation qui est semblable à celle de, de la, des subprimes qu'on a vécu en 2007-2008 à cause de, justement, on vendait des, des, des, maisons à des personnes non solvables. Et là, c'est la même chose au niveau de, des automobiles parce que on sait très bien que l'industrie automobile est une industrie centrale dans, le développement d'une économie, donc euh, on, on construit des voitures, on bâtit, on bâtit et on vend, on essaie de tous les moyens possibles de trouver des acheteurs, donc on fait des, <coughs> des longs bails euh, euh, et puis ça peut être catastrophique lorsqu'il arrive euh, euh, que ça déboule. Donc euh, euh, on, on va regarder le, la situation au niveau des graphiques. Mais quand même, au niveau économique, il y a vraiment plusieurs facteurs qui nous démontrent qu'on est à la fin d'un cycle, que le cycle de croissance qu'on a connu depuis 2008-2009, où on avait connu le crash important, euh, ben c'est terminé, puis on, on avance vers euh, <coughs> vers un... un un fin de cycle, ça semble à ça. C'est ce qui est arrivé aussi en 2015. Euh, ça aurait pu être là, mais non, euh, la Fed, euh, le gouvernement a maintenu le marché artificiellement en injectant des capitaux euh, d'une manière monstrueuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la dette a continué une hausse. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui euh, rachètent leurs propres actions. Euh, C'est ce que... Euh, c'est ce qu'on vit en ce moment, là. beaucoup d'introductions à la bourse, beaucoup euh, d'entreprises, surtout dans le milieu technologique, mais d'autres entreprises aussi qui rachètent leurs actions. Et puis ça, je me souviens très bien, euh, au crash de 2000, c'est là que <rire> je rentrais à la bourse, c'est là que je me suis fait royalement rouler dans la farine. Euh, euh, on avait la même situation. Des euh, entreprises, dans les journaux, on voyait ça, les entreprises rachetaient leurs propres actions, ce qu'on me disait, ben, si les entreprises rachètent leurs propres actions, c'est que le... le euh, les économies euh, internes sont très bonnes, donc ils ont des moyens de le faire. Et, et la raison, c'était pas ça, c'est qu'on on injecte le gouvernement, les gouvernements injectent de l'argent, donnent ça aux entreprises, et les entreprises, au lieu d'investir pour euh, la croissance, euh, prennent l'argent qu'ils ont en surplus et la remettent dans leurs propres entreprises, rachètent leurs propres actions. C'est un des signes précurseurs à une dégringolade. Euh, donc, euh, je ne sais pas si on va connaître une dégringolade raide. Euh, par contre, le yield curve euh, est complètement inversé, euh, c'est-à-dire les taux 3 ans, 5 ans, c'est inversé. Donc, euh, on se trouve dans une situation très, très, très précaire. Euh, euh, on va regarder ça tranquillement pour essayer de, de voir au niveau euh, graphique euh, si on peut déceler euh, euh, les tendances. Comme je vous dis, l'or et l'argent, on va regarder ça de près. On va débuter justement avec euh, le graphique de l'or. Ici, j'ai tracé des canals. Euh, on, va... on se trouve à être rendu ici. Euh, <coughs> excusez. J'ai tracé aussi des canaux sur le RSI pour nous donner une idée de ce qu'on vit en ce moment. Donc, euh, on a eu euh, descente, ça c'est à partir de 2018, jusqu'au creux de septembre 2018. Lorsque le marché a craché, au contraire, on s'est réfugié dans l'or, on a monté jusqu'à euh, février. Et puis là, on est en descente depuis ce temps-là. J'ai tracé ici le petit couloir pour qu'on puisse très très bien voir euh, qu'on est en descente. Si jamais on défoncerait par le haut, bien, on, on pourrait retourner à une tendance euh, haussière, euh, comme ce qui est arrivé ici en, en 2016. Cependant, euh, on n'a rien qui nous confirme ça encore, même si ce matin le prix de l'or est élevé. Euh, C'est quand même pas une confirmation. Il faudrait vraiment que de un, on ait cette cassure ici, qui pourrait être euh, qui pourrait arriver là, à cause du, du contexte économique. Regardez ce matin les futurs euh, sur le Standard Poor's euh, moins 17 encore. Donc euh, oui, on a euh, on est en, en correction euh, du mal de, de, de. On va aller le voir justement. On est vraiment en correction au niveau des indices. Ça, c'est les futurs euh, du Standard Poor's. On voit que ici, c'est notre euh, fameux cru qu'on a eu en décembre. Précipitation assez rapide. Et puis, on a eu une montée jusque-là. C'est une montée vraiment euh, qui est illogique, qui, est, euh, qui a été boostée encore par euh, l'injection des capitaux euh, par les gouvernements, surtout, euh, surtout le gouvernement américain, au niveau de la Fed. Euh, sans le crier euh, trop fort, on réinjectait des capitaux. Donc, euh, on est en correction ici, jusqu'où euh, va aller ce creux, euh, on va regarder ça tout à l'heure, mais on va revenir sur l'or. Comme je vous dis, si jamais on casse ici le, le, le couloir à la baisse, si jamais euh, le, le, ce, cette cassure-là euh, arriverait bientôt, eh bien là, on pourrait continuer notre, euh, notre montée. Mais on a encore la fameuse résistance. Je l'ai mis à 13,62, mais c'est dans ces coins-là C'est Résistance des sommets. Euh... On va aller mettre ça sur... Okay. Résistance des fameux sommets ici. Euh... On le voit très bien. J'ai tracé. C'est 13,60 à peu près. Donc, si on casserait ça puis on aurait de la puissance d'achat, mais ben, là on aurait euh, d'une manière assez décisive euh, un, un changement de tendance à la hausse euh, au niveau de l'or. Au niveau P, ben, je dis ne je, je serais pas surpris, euh, je ne le sais pas. La seule chose que je me dis, c'est qu'en ce moment, on, on vit des moments assez euh, critiques au niveau de l'or, parce qu'on voit très bien qu'il y a de la manipulation au niveau du marché, euh, Lorsque ça arrive à New York, j'ai suivi ça quelques matins, on dirait qu'on dégringole le prix de l'or pour euh, euh, mais par contre il euh, y a un signe avant-coureur de peut-être la montée qui pourrait être fulgurante de l'or, c'est que les banques centrales euh, achètent de l'or. Au niveau euh, de la Chine, euh, continue à accumuler de l'or. On ne connaît même pas les vraies réserves. Ils donnent des chiffres, mais c'est peut-être encore plus que ça au niveau de la Russie aussi. Et euh, les Américains aussi euh, veux dire, ont, ont, ont la plus grande réserve d'or au monde. Donc, euh, pourquoi si l'or n'a euh, aucune valeur, ou comme... Euh, parce qu'on dit à tort, c'est Warren Buffett qui disait que c'était une relique barbare, mais ça vient de John Menard King. Euh, celui qui a parti cette formule que l'or est une relique barbare mais pourquoi si l'or est une relique barbare on continue à stocker euh, l'or comme réserve, euh, réserve euh, parce que dans le fond on sait très bien que ce qu'on imprime en papier euh, a aucune valeur euh, si ce n'est qu'une valeur de confiance euh, une, une valeur euh, fiduciaire parce qu'une monnaie fiduciaire ça veut dire la une monnaie dans laquelle on met notre confiance, donc euh, il, le pays doit être très très bien euh, euh, à côté au niveau de son armée, au niveau de ses politiques, pour faire en sorte qu'on ait confiance en une monnaie. Lorsqu'on perd la confiance dans une monnaie, c'est une dégringolade euh, de la monnaie, et puis euh, euh, peu importe ce qu'on fait, il euh, n'y a rien à faire, on doit suivre, suivre ça, c'est ce qui arrive, Argentine, Venezuela, euh, la Turquie en ce moment, euh, donc euh, non, euh, le dollar américain, euh, oui, a connu une montée, une montée forte, parce que, comme on, on l'a déjà dit, comme vous le savez probablement, lorsque l'or, euh, le, le, le dollar américain est en contrepartie de l'or. Si le dollar américain monte, euh, l'or va descendre. Donc, on va aller voir le dollar américain, où est-ce qu'on en est. Euh, là, où on est encore en montée. On ne peut pas dire qu'on a cassé la tendance. Cependant, depuis quelques jours, on, on descend ici. Euh, c'est à suivre. Euh, si on, on connaît une baisse importante du dollar américain, comme je pense qu'il peut arriver à long terme, on voit tout ça, là, comment ça se dessine. Euh, on n'a pas encore de confirmation de baisse, mais là, c'est là que l'or pourrait prendre son envol et le dollar américain lui pourrait chuter assez, euh, de manière assez importante, mais on n'en est pas là. Donc, euh, c'était au niveau de l'or, du dollar américain. Euh, L'argent. L'argent, c'est la même chose. L'argent végète, euh, continue à, puis il faut se dire que l'argent est le petit cousin de l'or. Donc, lorsque l'or monte, l'argent suit habituellement le mouvement. Un peu euh, en retard, mais euh, au niveau de l'argent, c'est la même chose. On n'a pas de, on continue notre baisse ici. Il faudra avoir vraiment un changement, comme, pour ce qui est de l'or aussi. Avoir un changement, euh, un marqué, euh, qui fera en sorte que on a un changement de tendance poursuite de tendance à la hausse. Euh, C'est pour ça que j'écoute euh, plusieurs euh, analyses au niveau des métaux précieux et euh, quelques-uns disent qu'on va retourner au 1900, ce qu'on avait connu euh, euh, en 2011. D'autres disent qu'on va aller à 1400. Peu importe, on ne le sait pas. Il faut, on suit la tendance et puis on s'ajuste à la tendance lorsque les signaux sont clairs comme je vous montre ici pour l'instant on a un couloir baissier oui on est prêt ici d'un inversement mais c'est pas encore fait donc on est dans un couloir ba baissier et puis on a depuis euh, 2018 quand même des couloirs assez définis donc euh, mouvements euh, qui sont importants euh, qui, qui font des va et vient et puis si on défonce euh, euh, à la hausse, et eh bien, on va avoir un mouvement très, très important à la hausse, surtout dans le contexte économique qu'on vit en ce moment. Donc, euh, avant d'aller voir nos indices, euh, j'irai voir la Deutsche Bank. Euh, Deutsche Bank, euh, je me demande pourquoi que la Deutsche Bank n'est pas en faillite encore. Techniquement, c'est. Euh, euh, on voit l'action qui est vraiment. Euh, <rire> c'est. La, la, la Deutsche Bank euh, est supportée de manière artificielle parce que ce qu'on se dit, si la Deutsche Bank tombe, l'Europe tombe. Et si l'Europe tombe, ça va entraîner un mouvement mondial euh, de chute. Euh, donc on, peut, on veut absolument éviter une perception ou les euh, similitudes qu'on ferait avec Lehman Brothers lorsque Lehman Brothers est tombé. Euh, ben c'est la même chose. Et d'après moi, c'est une question de temps. La Deutsche Bank euh, va racheter. On a eu euh, dernièrement une <coughs> possibilité de fusion avec, euh, je pense, que la Commerce Bank. Euh, mais ça n'a pas eu lieu. Mais de toute façon, la Com Commerce Bank elle est aussi presque en faillite. Donc, des euh, banques ont, ont, ont dans leur bilan beaucoup de. de, de, de des, des obligations pourries, toutes sortes de produits dérivés pourris euh, qui ont. Plus de valeur aujourd'hui, donc on se retrouve avec ça. Une action qui est rendue à 7, voyez-vous, 7 et. Bon, en tout cas, on est 7,78 hier, mais on continue, on a cassé le mouvement à la baisse et on continue à, à aller à la baisse. Donc, on va aller voir les indices et peut-être aussi le Bitcoin qui a surpris dernièrement. Bon, on va regarder le Bitcoin tout, tout de suite. On a eu un mouvement très, très important au niveau du Bitcoin. Est-ce que j'investirais dans, dans le Bitcoin? Absolument pas. Euh, il y a euh, le, le fondateur de Double DoubleLine, euh, qui se trouve être euh, Gunlack, euh, Gun, Gunlack euh, qui a dit que c'est un, un excellent gestionnaire, puis ce qu'il a prévu, il dit le, le Bitcoin devrait se rendre à... 6000, 6600, mais c'est la fameuse résistance ici, mais je pense qu'on va avoir un retournement à la baisse. J'ai de la difficulté à comprendre la raison pour laquelle le Bitcoin a pris euh, tant de force, parce que dans le fond, euh, la, les principales crypto-devises euh, souffrent aujourd'hui, et c'est de la pure spéculation. Je vois pas que le, les crypto-devises pourraient prendre... Euh, euh, une telle valeur surtout on, on les utilise pas donc en tout cas le bitcoin on doit le mentionner a eu un changement de tendance ce qui est de la spéculation mais on va s'accrocher probablement au 6600 qui se doit être la résistance et on va continuer la chute ça va être à suivre on va aller voir les principaux indices Standard and Poor j'irai peut-être avec les futurs parce qu'on va, va considérer aujourd'hui bon, c'est pas mal la même chose euh... Ok, d'abord, on va retourner. Standard and Poor. Euh, on va aller le voir sur une base euh, mensuelle. Ça va nous donner une très bonne idée euh, de ce qu'on vit en ce moment à long terme. On va lever ça ici pour nous donner une meilleure idée. On se trouve ici à être à la construction de sommet. Vous voyez très très bien, j'ai mis le, le MAC ici de manière assez évidente. Premier sommet qui a été atteint en février 2018. Une descente assez importante. On retrouve un sommet qui est encore plus élevé. Mais si vous regardez le Mac, on n'a pas connu une hausse plus importante. Donc on descend. Et le dernier sommet qui est encore plus élevé. On a atteint des records. Puis là, on en est rendu là. Est-ce que la descente va se poursuivre? Je ne sais pas. Par contre, euh, je trace une ligne comme ça. Bon. On a encore de la place, même on pourrait monter plus, mais on voit très bien que cette, euh, ce, ce sommet-là n'a pas été. même si on montrait encore euh, là, au niveau du Mac, qu'on n'a pas de puissance d'achat. D'ailleurs, les volumes sont vraiment euh, pas très, très importants. Ce qui arrive, c'est. Puis presque tout le monde le dit, c'est pas un secret polichinel, euh, c'est beaucoup dû. La montée est beaucoup dû au rachat d'actions. Et aussi. Euh, euh, ben, la FED les gouvernements qui ont, la Fed a réinjecté des capitaux dans le marché en achetant des obligations. Donc, la montée n'est pas surprenante compte tenu qu'on sait que c'est dû au rachat d'actions. Beaucoup, beaucoup de gestionnaires de fonds, des gestionnaires très, très intelligents, sont sortis du marché en ce moment et attendent. C'est un peu le... La ligne de pensée de beaucoup beaucoup de gestionnaires, on attend on attend ce qui va arriver. Euh, Est-ce qu'on pourrait poursuivre une montée Oui, mais ça me surprendrait. Si je regarde à long terme là, euh, pas comme ça, mais si je regarde à long terme, euh, c'est vraiment une montée, c'est comme ici, on avait eu en 2015-2016. On pensait que la correction aurait été saine pour pour euh, reprendre un peu de souffle au niveau de la montée, non on a injecté des, de l'argent dans le système. Avec, on, la, la, la montée du, des indices, Dow Jones, c'était de notre part, est due uniquement à l'injection, euh, à la dette, à la dette américaine. Dette, euh, donc, euh, cette montée est tout à fait artificielle. Le Dow Jones, c'est la même chose. Ça semble vraiment, vraiment un sommet qui se bâtit. Au niveau du Nasdaq, c'est la même chose. Et Nasdaq, on voit très bien que le sommet est semblable, à ce qui est arrivé en, en 2000. Beaucoup de valeurs technologiques. Donc, euh, semi-conducteurs ont eu une montée vraiment, vraiment impressionnante. Je comprends même pas comment ça peut se soutenir, mais ici, on voit encore le Mac qui ne nous donne pas de force excessive. Donc, euh, au niveau européen, le CAC. Le, le, le sommet ici puis c'est la même chose euh, ça, ça se trouve être euh, ok, on va aller plutôt euh, le DAX DAX allemand encore là, euh, on peine à monter au contraire, si je regarde le, <coughs> le Mac, euh, c'est difficile si ah ok, lui, fonctionne pas c'est pas grave on va aller sur le Hansen c'est la même chose on a eu une grosse montée en euh, janv euh, janvier 2018, la grosse descente. Et là, on a monté, mais on est en train de recorriger. Euh, là, on se trouve à être sur l'aide le... des chinois S SSE Composite. Donc, là aussi, on est en correction. Euh, pour terminer, euh, on va aller voir l'économie un peu. Là. Je vais aller dans ma petite section économique ceux sûr qu'en premier, il faut regarder l'or, mais comme je vous dis, l'or, il euh, faudrait vraiment, ici j'ai tracé le triangle, il faudrait vraiment qu'on cause d'une manière définitive pour enfin voir l'or euh, prendre du galon et poursuivre une tendance à la hausse. Silver, c'est la même chose, l'argent, c'est un plateau qui, qui est dessiné, mais qui n'a pas de force. Donc, euh, ici, je voudrais regarder euh, les bons du trésor 20 ans. Euh, on connaît une montée en ce moment et la contrepartie du bon de trésor c'est le rendement et le rendement lui euh, poursuit une descente donc euh, c'est euh, annon annonciateur de la baisse des taux d'intérêt est-ce que les taux d'intérêt vont, vont poursuivre une montée euh, Non, ben Paul a, a, a déclaré qu'il qu n'y aurait pas de montée ou une en, euh, en 2019 mais d'après moi il n'y en aura pas même on pourrait euh, euh, poursuivre une descente des taux d'intérêt et ça c'est le, les rendements 30 ans nous laisse présager ça qu'on va connaître une descente ici bon on a le fameux dollar américain qu'on a regardé tout à l'heure qui peine à monter mais on va suivre ça euh, le taux d'intérêt ça c'est assez important de regarder ça rapidement taux d'intérêt euh, ça c'est le long long terme ici on est des les années 80 quand on avait eu la folie mais euh, peut-être vous faire remarquer que ce qui est arrivé en 2005-2006-2007 euh, Lorsqu'on a changé de. On avait con, commencé à monter les, les taux d'intérêt, il y a eu un plateau et on a eu une descente lorsque la crise est arrivée. Là, on a, on a maintenu les taux d'intérêt très très beaux pendant 2010-2011, c'est ça, justement. C'est pour ça que la bourse a monté. Mais là, on a commencé à monter les taux d'intérêt, mais je pense qu'il est trop peu trop tard. On est au sommet ici et si. Les marchés connaissent une dégringolade. Ce qu'on va faire, on va suivre à la baisse et même les taux d'intérêt pourraient devenir négatifs. D'ailleurs, en Europe, presque toutes les, euh, tout est négatif. Les taux d'intérêt sont, sont négatifs à plusieurs banques. Euh, donc, euh, ce serait pas surprenant. Ici, on a le taux d'emploi aussi, euh, euh, qui, qui est pas, euh, oui, qui, qui nous montre un beau chiffre, 360, mais il y a le, le désengagement des populations, c'est-à-dire des personnes qui lâchent le marché du travail, on n'en a jamais eu autant que ça. Donc, dans la donnée officielle qui nous est euh, proposée, on n'a pas euh, cette donnée-là qui, euh, qui montre euh, le nombre de personnes, plus les chômeurs, ils, sont pleins, ils ont décroché du système tout simplement. Ils s'organisent. Donc, euh, c'est un peu euh, la situation générale de ce qui se passe. Euh, sur la planète comme je vous dis l'or on la surveille de très très près euh, est-ce qu'on va connaître euh, enfin ce, cette brisure là j'ai tracé une ligne assez solide pour vous montrer que si on brise ça, phew, on s'en va euh, on, on poursuit la tendance à la hausse mais euh, pour l'instant c'est du piétinage il euh, n'y euh, a rien qui Concrètement se passe d'une manière euh, forte. Donc, euh, euh, les acheteurs sont pas encore là. Je pense que, de ce que j'ai lu euh, comme commentaire, plusieurs attendent, attendent, tout le monde attend. Dans le fond, les, les acheteurs sont, on, sont comme des moutons. Euh, si euh, quelques-uns commenceraient, à, on parle de des, des gestionnaires importants, commenceraient à mener le bal en, en se précipitant dans l'or, l'argent, les orifères, argentifères eh bien, ben, là, on aurait un mouvement très, très impressionnant, parce que euh, tout le monde se réfugierait euh, dans le même temps, et puis c'est ça qui crée les, les mouvements à la hausse. Donc, euh, oui, si jamais ce fameux triangle euh, se brisait par euh, au-dessus du... on va dire, mettons, aller jusqu'à 1400, oui, on pourrait aller jusqu'à 1900, 2000, certains disent qu'on pourrait atteindre euh, 3000, j'ai lu ça sur Kitco, euh, mais... C'est à voir. Il euh, faut vraiment euh, briser cette résistance là. Et puis après ça, l'or va, va s'en aller euh, probablement connaître de nouveaux sommets. Il y a, a quelqu'un qui m'avait écrit au niveau, on regarder ça vite, au niveau de First Majestic. Euh, où est-ce qu'on en est Eh Bien là, c'est pareil. First Majestic sur le long terme. On est encore en correction, mais ici, il y a un couloir qui, qui s'est fait, qui, euh, pour moi, euh, je sais pas comment que ça va se traduire, mais ça va suivre les mouvements euh, des autres euh, euh, orifères, argentifères, euh, First Majestic, on est à 6$, on a, on a connu un petit mouvement jusqu'à 7$. Mais là, on est en couloir baissier. Si on remonte, euh, il faudrait vraiment comme cette tendance euh, qui est à la baisse. Là, on va la dessiner comme ça à peu près. Là. Si on a eu euh, un pic, là, bon, à peu près comme ça. Si on peut casser ça ici, là, euh, on va s'en aller euh, à la hausse. Mais comme la personne qui m'a écrit, euh, non, euh, je ne peux pas confirmer encore qu'on est en tendance haussière. Au niveau du GDX, c'est la même chose. Euh, on continue à... à à descendre, c'est vraiment on ne dira pas que c'est une tendance euh, haussière c'est vraiment une, une descente mais euh, il faut casser absolument cette tendance baissière au niveau des juniors c'est la même chose il faut casser cette tendance baissière euh, mais pour moi ça devrait arriver avec euh, euh, ce qui se passe sur les marchés en ce moment donc ça va être à suivre donc euh, on se revoit très bientôt pour euh, euh, de nouveaux commentaires